Cap ou pas cap Donc Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Cap 2022. Donc reste bien connecté. Salut, c'est Damien, créateur du site Esprit Gagnant. Donc Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner il y aura une petite cloche, tu appuies sur la cloche, ça te permettra de recevoir toutes les prochaines notifications. Donc, TAP 2022. Donc, on va d'abord euh, comprendre pourquoi ils font ça, pourquoi nos, notre cher euh, gouvernement euh, met en place ça, et ensuite, on va voir qu'est-ce euh, qu que tu risques en tant qu'investisseur par rapport à euh, ce nouveau projet. Donc, déjà, on parle de 2022, donc c'est pas tout de suite, mais malgré tout, ça va arriver. Donc, pourquoi C'est pas forcément euh, un rapport comme les autres, comme la loi Elan, comme d'autres choses, et il y a réelle, réelle euh, probabilité, probabilité forte que euh, dans cette loi, dans ce rapport, dans ce, dans ce, dans ce projet, il y ait des choses qui, soient, qui passent réellement euh, à l'action. En fait, tu as bien compris, 2022, une année, ça va être une année d'élection présidentielle. Donc, euh, l'objectif du gouvernement, ça va être, d'une certaine manière, de tenir ses engagements et il y a une réduction il y, a, il, y a des, il y a des problèmes aujourd'hui, ils cherchent euh, de l'argent et l'une des manières de récupérer l'argent, c'est couper certains « avantages » ou certaines choses vues comme des avantages. Et euh, clairement, l'immobilier, par rapport à ça, on est euh, dans euh, le collimator euh, depuis, euh, depuis, quelques, depuis quelques années. Et par rapport à ça, il y a, de, il y a fort à parier que d'ici 2022, euh, certaines, raies, certaines lois dont tu vont entendre parler dans ce projet passe vraiment à l'action parce qu'ils auront besoin de ça pour atteindre une partie de leurs objectifs de leur campagne de la campagne présidentielle Cap 2022 euh, rapidement bah, c'est un, un comité euh, d'action publique euh, qui est mis en place donc de maintenant jusqu'aux prochaines élections présidentielles c'est euh, plus de 40 experts économistes hauts euh, fonctionnaires etc qui vont euh, s'enfermer pour euh, trouver euh, des sources d'économie. Donc, euh, comme d'hab, on ne balaye pas forcément devant sa porte, on va balayer devant la porte du voisin. Enjeu économique, seulement 30 milliards d'euros. Donc, il va falloir euh, aller balayer fort devant la porte des autres. Clairement, il y a un truc qui est mis sur la sellette, c'est le statut LMNP. En fait, le statut LMNP, comme tu le sais peut-être, ou euh, comme tu le sais pas, dans ces cas-là, je te mets un petit lien vers une vidéo que j'ai fait sur le LMNP. C'est un statut un petit peu. Euh, vu comme une niche fiscale, et ça en est une, une certaine manière, parce qu'en fait on mélange les avantages de la société par rapport aux amortissements que l'on peut faire sur le bien immobilier et sur des achats avec euh, la, la fiscalité des particuliers c'est-à-dire que ta valeur nette, en fait tu vas pouvoir amortir le prix de ton bien mais la valeur nette comptable de ce bien ne va pas euh, être imputée des amortissements. En gros, tu as un appartement à 100 000 euros, tu l'amortis sur 30 ans, à la fin des 30 ans, il devrait valoir 0€, parce que tu as amorti les euros, mais non, parce que, au niveau euh, comptable, tu vas bénéficier de la loi des particuliers, et du coup, la valeur nette comptable est égale au euh, montant de l'acquisition. Donc ça, c'est plutôt cool pour nous, parce que l'MNP, euh, voilà, bien fait, ça permet de ne pas payer d'impôts pendant… Euh, impôt. Ah, t'as vu, j'ai dit le mot « impôt ». Donc, ça permet de ne pas payer d'impôts pendant 8 à 10 ans, même un peu plus si on fait les travaux. Du coup, j'ai parlé d'impôts, pas payer d'impôts. Tu as bien vu que la CAP 2022, c'est une, une économie. Donc, comment ils vont faire l'économie Clairement, c'est qu'ils vont essayer d'augmenter toutes les bases taxables pour tout le monde, en particulier des investisseurs immobiliers, pour. Si on a une base taxable qui est plus haute, du coup, on va payer plus d'impôts. Si j'ai une base taxable à 0, tu as compris, j'allais payer 0 euros d'impôts. Si au moment de ma base taxable, en me diminuant les, les choses que je peux euh, charger, les choses que je peux amortir, je vais augmenter ma base taxable et du coup à partir de cette base taxable, je vais avoir une assiette euh, d'imposition euh, plus élevée. Clairement, une possibilité, euh, c'est clairement indiqué de supprimer euh, le LMNP, le statut LMNP, juste le supprimer complètement euh, des tablettes. Maintenant, c'est une phrase. Est-ce qu'ils iront, est-ce qu'ils iront pas J'en sais rien. En tout cas, c'est une phrase. Ensuite, il y a euh, le fait de, bon, pas forcément. Euh, stopper complètement le statut de la MNP, mais rendre certains avantages qu'il a beaucoup moins intéressant. par exemple de retirer la possibilité d'amortir euh, l'amortissement du, du bien. Donc ça, ça, ça, ça retire, ça augmente, t as, t as compris, tu as bien compris, tu vas retirer d'une certaine manière des choses que tu peux charger, donc tu vas augmenter ta base taxable. L'autre point serait de ne plus pouvoir déduire les intérêts d'emprunt. C'est pas que les taux d'intérêt soient super hauts en ce moment, mais malgré tout, c'est toujours sympa de pouvoir en retirer les intérêts, les intérêts d'emprunt, donc ça, l'une des choses dans ce rapport, c'est de, euh, de retirer les intérêts d'emprunt. Pour contre contrebalancer avec ça, l'une des choses serait de pouvoir amortir son bien, même en nu, pas seulement en meublé, mais tu n'aurais plus les intérêts d'emprunt, donc euh, voilà, tu perds un truc, tu gagnes un autre chose. Et là, tu entends bien selon ta stratégie, potentiellement totalement fin de tes foncier, donc une séparation de tes revenus, le salariat ou par, euh, par ton entreprise etc., de l'immobilier. On va séparer les deux sources de revenus. Du coup, tu ne pourras plus avoir de, de déficit foncier par rapport à ça aujourd'hui. C'est quand même quelque chose qui est plafonné à 10 700 euros par an. Donc ça peut être un truc pas dégueu. Si tu as une stratégie de, de déficit foncier, euh, par exemple, tu achètes un immeuble euh, en nu, et tu le loues en nu, et euh, dessus tu, euh, tu fais euh, des gros travaux, 200, 300 000 euros de travaux, ça peut piquer. Donc dans tout ce qu'on s'est dit là, euh, en gros, ils vont pas tout appliquer. Ils vont pas forcément tuer le LMNP, retirer les intérêts du NU, etc. etc. Il y a des choses qui vont appliquer. Ce qu'il faut, qu faut voir, c'est qu'ils vont appliquer des choses parce qu'ils ont, euh, ont besoin de faire des économies, donc ils vont taper sur euh, notre, euh, la base taxable qu'on a et ils vont faire en sorte d'augmenter cette base taxable pour qu'on paye plus d'impôts. Est-ce que pour autant, c'est toujours ma question, il faut pour autant stopper l'immobilier Non, bon, il faut arrêter d'être naïf pour ne pas être naïf. Il va se passer des choses. Par rapport à ça, Déjà, ça ne va pas se passer tout de suite. Donc si tu investis, si tu es en train d'investir, pendant plusieurs années, si tu prends 5, 6 000, 8 000 euros de cash flow par an, hein, dans 3 ans tu auras pris 24 000 euros, ce n'est pas dégueulasse et déjà ça peut être une provision à la limite pour des potentiels impôts qui vont arriver. C'est sûr que la valeur ton bien, elle, continuera à, à, à grandir et tu continueras à rembourser du capital à la banque, etc. Donc euh, ton patrimoine, euh, la valeur que tu es en train de développer, chaque graine que tu as semée, va quand même continuer à pousser mais il y aura des impacts. Donc il faut vivre avec ça et travailler euh, ton projet par rapport à ses potentiels impacts. Pour autant, il ne faut pas s'arrêter. Parce que s'arrêter, c'est euh, pire. Parce qu'aujourd'hui, euh, ouais, si, si tu gardes ton argent, par exemple, as ton argent à la banque, dans 10 ans, ton argent vaudra moins d'argent. On le sait. Donc, par rapport à l'inflation. L'immobilier, ça reste quelque chose d'intéressant à faire. Juste, attention, il va y avoir des évolutions. Donc bien suivre, bien suivre ça. Pas se faire de nouveaux cerveaux. Petit warning euh, sur, euh, sur les investissements dans les petites villes, 3000 habitants, 5000 habitants. Je sais que c'est des stratégies que beaucoup de personnes euh, recommandent et mettre en place. Maintenant, si tu es dans une crise immobilière euh, et que tu dois vendre ton appartement rapidement ou ton immeuble rapidement et que tu dans une petite ville où c'est très dur de vendre, attention, ça peut être très compliqué euh, pour toi. Euh, donc, moi je t'encouragerais à euh, à vraiment prendre en compte euh, ce, qui, euh, ce qui est en train de se passer voilà, dans l'immobilier. Sur cette loi-là, autant la loi Elan euh, est pipi honnêtement, autant euh, qu'à 2022, il y aura des réels impacts pour nous, investisseurs. Par rapport à ça, il faut juste anticiper, faire en sorte quand même que dans ton patrimoine, il y ait une partie, une grosse partie qui soit liquide, c'est-à-dire qui soit revendable très rapidement pour te permettre potentiellement d'arbitrer au début de, de, de cette loi-là. Après. Il y a une question qui se pose et qui est fondamentale, c'est est-ce qu'ils vont faire du rétroactif Est-ce que nous, investisseurs, c'est déjà six appartements, trois immeubles, est-ce qu'ils vont revenir sur ce que toi tu as fait ou est-ce que sur ce que tu as, as fait, ils vont te laisser continuer et la même chose Ou ils vont dire au moment où ça rentre en application, à partir de là, tout ce que tu as fait avant, ok, mais à partir de là, tu dois faire un choix. Et tu dois soit amortir ton bien, soit pas amortir, soit aller, euh, continuer sur du meublé, soit tu vas sur du nu. Mais permettre de changer, mais tu dois... Tu dois appliquer voilà, la nouvelle réglementation mais tu as juste une souplesse pour modifier ton statut même si tu es engagé pendant plusieurs années au réel. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a pas sapé le moral, c'est pas le but. Le but c'est de continuer à investir mais juste intelligemment. Savoir les choses qui vont arriver et par rapport à ça pouvoir s'adapter, adapter ton projet. Maintenant si tu fais des investissements rentables, tu dégages du cash flow, tu as le 4 des cadres, tu paieras un peu d'impôts, tu vas continuer à t'enrichir, c'est une évidence grâce à l'immobilier. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, en tout cas mets-moi un gros like. Si tu l'as pas aimé Mets-moi dis un dislike, dis-moi pourquoi. Mets-moi dis en commentaire un petit peu, euh, qu'est-ce que toi tu penses de ces lois Qu'est-ce que tu penses de ce projet Cap22 euh, Est-ce que pour toi c'est du, euh, du, du flanc C'est-à-dire euh, ça ne ça sert, euh, sert pas à grand-chose et au final il va rien se passer. Donc tu fais partie de ces optimistes qui disent que c'est encore des discussions euh, pour rien. Ou est-ce que pour toi c'est vraiment une révolution et un tsunami dans l'immobilier Ou euh, tu es plus mitigé en disant, ouais, comme un peu mon discours, si on s'adapte, ça va pas révolutionner mais il faut juste euh, bien en avoir conscience. Voilà, mets-moi dans les commentaires ce que, que tu en penses. Si tu n'as pas encore fait, bah, télécharge ma formation sur l'investissement locatif. Euh, C'est une formation qui te montre comment faire ton premier investissement locatif. Tu trouveras le lien dans la description. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Donc, nous, en tout cas, on reste en contact. Bah, si tu t'es bien abonné à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner, en appuyant bien sur la cloche, bah, tu recevras régulièrement les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Donc, d'ici les prochaines vidéos, je te dis porte-toi bien, passe à l'action, kiffe la life. Ciao, ciao